En fait de consigner l'ensemble des mesures que nous avons mises en place pour un guide sanitaire que l'on remet à chaque vacancier lorsqu'il arrive ici. On a rajouté un stock de masques ainsi qu'un flacon de gel hydroalcoolique. Les clients nous ont fait part de leur euh, euh, enthousiasme quant au fait que nous ayons mis en place ces mesures de sécurité. C'est beaucoup moins risqué de venir ici que d'aller faire ses courses dans un supermarché finalement puisqu'il y a de l'espace on, on est en porte plein air, les ouais. masques, on est en plein air, tout le monde respecte les règles, donc il euh, n'y a pas de promiscuité. Ce euh. qu'on nous a assuré que les conditions optimales au niveau de la sécurité seraient respectées. On constate effectivement que sur place, euh, les conditions sont optimales. Les chambres qui sont bien distribuées, les espaces, le, le parc, etc. très grande, la restauration qui est très bonne. C'est un peu trop copieux, mais bon, on fait avec, on fera le régime après. Donc tout va bien. C'est la cinquième année qu'on se retrouve ensemble. Le cadre, le repos, la détente. Les amis. C'est un endroit où je me détends énormément, je me sens très bien. C'est tout. Et j'espère pouvoir y revenir l'année prochaine. On y va avec un 11, deux moules frites, Didier. Et là, c'est Là, c'est six. Je termine. On est parti de la, du guide des bonnes pratiques en restauration collective. Et ensuite, on a changé nos produits, nos techniques, suivant les difficultés qu'on rencontrait par rapport au Covid. Non, ce qui est en plus, c'est le masque. Déjà, tout ça, on l'a en temps normal. Non, mais je pense que c'est ce, pour la bonne cause. C'est pour nous bénéficiaires surtout et pour nous. Donc, euh... Et celui-là, pour toutes les surfaces. Les poignées de porte, les tables, les buffets, les chaises, ils sont tous des de Entre chaque table, nous avons un mètre. Donc les tables sont fixes, les clients s'installent normalement sans toucher aux autres tables. Madame. Une orange Ensuite. pour vous madame la spécialité bretonne on vient goûter ici on n'hésite pas hein. bon beurre de barade du bon sucre de canne tout en bio dans mes gâteaux elle est là la spécialité j'ai tout apprécié moi j'ai tout apprécié j'ai trouvé que le centre était magnifique que le personnel était alors admirable je n'ai rien rien à dire de mal tout est bien donc il faut profiter, il faut partir en vacances si c'est prévu, Et puis c'est tout. Parce qu'il faut quand même qu'on sorte, on ne peut pas rester enfermé toute sa vie, c'est pas possible. Hein